Mesdames, Mesdames, et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal hebdomadaire présenté par Moutouka sur votre chaîne de connexion TV Sénégal. Voici les principaux titres de ce journal. Comme le Club des Amis de l'Eyroll a remis 7 millions de francs CFA par et 3 millions par blessé, L'utilisation des réseaux sociaux, le gouvernement a déterminé à lutter contre les abus. Évasion de Boiginier, un complice a été, mère, la route, tu encore deux personnes, faux médicaments, la douane opère une saisie entre un baline et carre. Ce de Boiginier ont été au commissariat central en santé. Sayomane offre à l'État du Sénégal l'hôpital qu'il a construit dans son village natal. De fin et je jeudi, Bolivie n'a aucune force, il ne peut plus se déplacer. Covid-19, le pèlerinage à la maigre ferait refuser aux ressortissants des autres pays. Nigeria, 53 personnes tuées à part des voleurs de bétail. Voilà pour le titre dans un point Est-ce que vous réalisez Je vous disais tantôt dans les titres, le club des amis du groupe Léral a remis un montant de 27 millions en 72 heures. Les blessés ont reçu 3 millions. Le club est composé par des gens qui aiment l'air et son PDG, et c'est depuis, c'est depuis. Le ministre de l'économie numérique et des télé télécommunications, Yanko Badiatara, a rassuré lundi de la volonté du gouvernement de faire son possible pour mettre fin aux habits constatés dans l'usage des réseaux sociaux. La thèse d'une complicité au sein de l'administration pénitentiaire étant écartée, l'enquête sur l'évasion de Boébidé se concentre sur celui qui a facilité le déplacement du fugitif. Une personne soupçonnée d'avoir envoyé de l'argent à Montoufard a été arrêtée ce lundi à Dakar. Deux morts et trois blessés, dont un grave, c'est le bilan d'une collusion entre un camion et un car Yagangiaï sur la route de Lompul-Kébémer. Carnage sur les routes au Sénégal, 14 morts en 7 jours. La brigade maritime d'Hambourg a saisi 4,5 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 518 317 816 millions francs CFA. Ce mercredi 9 juin 2021 entre Baline, Hambourg et Thiaroy à Dakar au cours d'une opération dénommée bouclage du littoral" par les unités douanières indique un communiqué de la Direction générale des douanes. Je vous le disais dans les titres, un des complices de son évasion a été en effet retrouvé pendu au commissariat central de Dakar. Abdoulaye Faye avait été arrêté en même temps que Bolguiné à Michira, dans la région de Tambacounda. Le prisonnier s'est suicidé par pendaison ce mardi au commissariat central. Reçu jeudi par le président de la République du Sénégal, son Excellence Sall, Sadio Mane a décidé d'offrir à l'État l'hôpital qu'il a construit à Bambali, son village natal. Cette infrastructure a coûté près de 350 000 euros à le de Liverpool. Arrêté en compagnie de ses complices, Boy Guinée a entamé depuis jeudi une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions de détention et demande à être jugé dans les meilleurs délais. C'est la deuxième année consécutive que le pèlerinage fait l'objet des restrictions qui excluent les ressortissants des autres pays du monde entier. Le HAC sera de nouveau perturbé par l'épidémie de COVID-19. En international au moins 53 personnes ont été tuées après une attaque dans l'état de Zanfara au nord-ouest du Nigeria selon des témoignages de la police et des habitants ces assassinats ont été commis par des dizaines d'hommes par des dizaines d'hommes donc par des dizaines d'hommes armés qui avaient envahi des villages de Kadawa et de Ouata. Voilà, c'est la fin de cette surveillance. Le club des amis de l'ERAL a remis 7 millions francs CFA par victime et 3 millions par blessé. Utilisation des réseaux sociaux, le gouvernement a déterminé à lutter contre les abus. L Évasion de Bois-Guinée, un complice arrêté, KBMR la route tue encore deux personnes, le faux médicaments, la douane opère, une saisie entre Maligne et Tiawaya. Un complice de Bohéguiné retrouvé pendu au commissariat central santé, Sari Mané, offre à l'État du Sénégal l'hôpital qu'il a construit dans son village natal. Un grève de faim depuis jeudi, Bohéguiné n'a aucune force, il ne peut plus se déplacer. Covid-19, le pèlerinage à la mer, refusé aux ressortissants de des autres pays. En international, Nigeria, 53 personnes tuées par des voleurs à C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Mitoka, sur votre chaîne Tov Connexion TV Sénégal, Merci de nous avoir été. Nous vous donnons rendez-vous dans un nouveau instant, la version Wolof.